bonjour à la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque je suis Babarette et aujourd'hui je vous présente ma lire pour le pumpkin autumn challenge 2020 que j'attends depuis longtemps au moins le début de l'été depuis le début de l'été j'ai envie qu'on soit en automne rien que pour pouvoir me lancer dans le pumpkin autumn challenge l'automne c'est ma saison préférée j'ai préféré donc je pense que je vais faire un peu plus de vidéos que d'habitude euh, et, et des vidéos hors lecture euh, du style euh, recettes, recettes euh, et normalement il y aura d'autres changements dans ma vie, donc euh, je vous montrerai sans doute ça. Mais avant, avant mon éléphant et moi, nous allons vous montrer ma pile à lire pour ce challenge 2020. Ce challenge qui euh, m'enchante déjà, euh, les trois menus avec les quatre sous-catégories. Euh, bah, sont magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore ce, ce challenge. Euh, je l'ai découvert l'an dernier et bon, ouais, je, je, je l'aime déjà énormément, énormément, énormément. C'est ce challenge qui m'a donné envie de me lancer sur BookTube. Donc, sans plus attendre, euh, voici la présentation de ce que je veux lire pour le challenge. Alors, on va remettre un peu ma tête en entier. Voilà, pardon. Euh, pour le, le menu, automne, douceur de vivre, la première sous-catégorie, il fait un temps épouvantail, donc avec les thèmes Halloween, Samhain et l'automne. Malheureusement, là, je n'ai pas trouvé de quelque chose qui me semble correspondre. Donc, ben, honnêtement, je, je pense que je vais finir par trouver, mais à vos idées en commentaire. Vraiment, je demanderai conseil aussi sur le groupe Facebook. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Ensuite, siroter un chocolat chaud sous les saules. Anthropomorphisme, enfance, feel good, cocoonigou. Oui, si je regarde là, c'est parce que j'ai pris mes notes là et que j'ai tout le bouquin là. Alors là, je vais lire. Reverendum de J.I.R. Tolkien. Alors euh, J'imagine que beaucoup de gens connaissent Rover Random, qui est tout petit. Là, c'est vraiment pour le côté euh, enfance et feel good, cocooning. Euh, Rover Random, c'est un, un conte que Tolkien a écrit pour son fils quand il était très jeune. Son fils avait perdu un jouet et euh, donc, uh, Tolkien a décidé d'écrire les aventures de ce jouet, hein, un chien, Rover Random. Euh, Rover, qui, Robert, qui euh, est parti sur la Lune. Et euh, l'idée, c'était de, euh, de consoler son fils euh, de la perte de ce jouet en lui inventant une histoire. Et je trouve ça tellement beau, tellement charmant. Et puis, en plus, j'aime énormément Tolkien. Je trouve que ce qu'il écrit, c'est magnifique. Donc, j'avais très envie de lire Rover and Dome alors j'ai couru me l'offrir. Euh, je me le suis pris en français, euh, je vous avoue, parce que j'avais pas très envie d'attendre, mais je pense qu'un jour je le lirai en anglais. Euh, D'ailleurs pour la petite histoire, euh, Kafka a fait euh, la, à peu près la même chose que, euh, que Tolkien, mais avec une fille qu'il ne connaissait pas. Un jour euh, Kafka a vu dans un parc une petite fille qui était en larmes parce qu'elle avait perdu sa poupée. Et euh, il a dit à cette petite fille, « Ne t'inquiète pas, ta poupée est partie en voyage, elle va t'écrire. » Et euh, très régulièrement, donc, il écrivait une, une lettre, une lettre de la poupée à la petite fille. Donc euh, il a fait ça, bah, je crois que c'était tous les jours, euh, tout un été. Euh, pour, euh, il écrivait les lettres de la poupée à cette petite fille. Euh, et il faisait ça alors qu'il était mourant et qu'il le savait. Et donc qu'il avait énormément de travail encore à faire. Et il s'était dit que euh, l'une des choses les plus importantes qu'il devait faire avant de mourir, c'était de consoler une petite fille qu'il ne connaissait pas. Et euh, voilà, j'adore ce type d'histoire sur les, les auteurs parce que euh, même si je ne enfin, m'intéresse pas forcément à la vie en particulier des auteurs, je trouve que le fait d'utiliser l'écriture pour euh, consoler, consoler euh, quelqu'un, mais à un enfant par exemple, bah C'est tellement, tellement merveilleux, ça montre tellement euh, ce à quoi sert aussi la littérature, à savoir nous, nous consoler du réel. Euh, voilà, donc, euh, en tout cas, je vais lire Reverendum, que j'ai envie de lire depuis un bon bout de temps. Euh, donc, voilà pour Reverendum. Ensuite, autre chose qui n'a rien à voir, mais qui va. Sans doute pas vous surprendre de ma part si vous connaissez ma chaîne et bon si vous avez reconnu d'où vient mon pseudo et si vous avez vu mon compagnon. Euh, je vais lire un livre qui s'appelle Éléphant. Est-ce que vous voyez Voilà, comme ça, un peu de côté, normalement on voit. Éléphant de Martin Sauter. Euh, C'est un, un roman qui est traduit de l'allemand. Euh, je pense que quand je l'aurai lu, euh, peut-être un peu plus tard, je me le commanderai en allemand également parce que j'essaye de m'y remettre. Euh, C'est l'histoire d'un homme qui découvre un éléphant rose dans, dans une grotte. Voilà, il passe la nuit dans une grotte et puis un jour il trouve un éléphant rose dedans. Euh, et on donc ça, ça va parler de manipulation génétique. Euh, euh, donc, il y, y a des gens qui vont essayer de lui reprendre l'animal. Et je me suis dit, ça, ça a l'air assez charmant. Il y a peut-être un côté, il y a sans doute un côté très aventureux. Euh, mais euh, la, la quatrième couverture parlait de euh, romans rafraîchissants. Euh, donc, je me suis dit, allez, ça, ça sent le feel good, le cocooning. Et également, message euh, donc je ne vais pas vous le montrer euh, parce que, ben euh, sans doute, fin, pour des questions de droit, surtout, de droit d'auteur, mais je vais me faire euh, la, la fin de la série. J'en suis au début de la saison 2, euh, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Euh, donc, la série euh, sur euh, ce, cette plateforme de, de films et de séries, n'est-ce pas, euh, que tout le monde connaît, j'ai déjà commencé et euh, j'adore cette série, je trouve que, euh, ben je les ai lues quand j'étais ado et je les ai relues récemment, il y a un an ou deux, et je trouve que c'est charmant. Donc c'était pour le côté enfance, donc déjà parce que ce sont des enfants euh, mais aussi parce que bah, c'est mon enfance mon adolescence et je trouve que alors c'est drôle euh, il y a des jeux de mots euh, savoureux euh, les personnages sont extrêmement attachants le méchant le conte olaf est extraordinaire il me fait rire il, il est horrible euh, et en plus de ça mais dans, dans chaque euh, chaque tome du de la saga, et donc chaque épisode de la série, la bibliothèque, une bibliothèque, quelle qu'elle soit. Il y a toujours une bibliothèque, ou des archives. Le, le seul tome dans lequel il n'y a pas de bibliothèque, c'est des archives, et un autre tome dans lequel il n'y a pas de bibliothèque, c'est pas grave, parce que c'est un hôtel qui est classé, qui, est, qui fonctionne selon le, la D-Way. Et donc, les bibliothèques sont, sont partout. Euh, ce qui fait que, bah, forcément, en tant que bibliothécaire, ça me... Bah, ça me fait forcément un peu plaisir. Donc ça, ce sera pour le côté, euh, le côté cinématographique, le côté euh, audiovisuel du Pumpkin Noten Challenge. Ensuite, Fafnir ton assiette, sinon, pas de piécette. Euh, alors, pour moi, Fafnir, c'est un, un dragon dans euh, la BD euh, jean pierre Louis euh, qui sont euh, les personnages qui ont introduit les schtroumpfs. Mais j'imagine qu'il y en a un autre de Fafnir. <rire> je, je pense que c'était une référence euh, encore autre chose. Mais euh, je trouve que Guimauze a euh, toujours le chic pour trouver des, des titres très, très marrants. Euh, donc là, il s'agit de trouver des créatures légendaires et fantastiques euh, du petit peuple, de la féerie, des contes, des légendes et des mythes. Bon alors là, j'en ai quatre. Alors, est-ce que je vais lire tous les livres de ma lire pendant cet automne je ne sais pas, on verra, c'est pas grave, l'important c'est de, de se dire oh, « j'ai celui-là qui me fait envie, et puis celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là. » Et puis on verra. Euh, on verra euh, si, euh, si je le remplis, de toute façon, pour ce challenge, comme le dit l'important c'est de participer. C'est vraiment, euh, voilà, c'est pas une compétition entre nous, ni même pas forcément avec soi-même, c'est un plaisir, euh, un plaisir pur. Donc, que vais-je lire pour finir ton assiette, sinon pas de piécette Eh bien, hop là. Ah, j'ai mon bras qui sort du cadre et qui ramène... Quatre bouquins. Alors le premier, je pense qu'il est plus vieux que moi, ce qui explique son état, même si j'ai des livres plus vieux que moi qui sont en meilleur état que ça. Euh, j'ai juste regardé la date de publication pour rigoler. Oui, c'est ça. Euh, 1963. Alors... Je vais lire les contes d'Andersen, donc c'est l'intégrale, ils y sont tous. C'est vrai que ça fait peut-être un peu plus hiver, euh, je, ils me font peut-être peut plutôt penser à Noël, c'est probablement à cause de euh, euh, La Petite Fille aux Allumettes. Euh, J'aime énormément les contes d'Andersen et je me dis, cette fois-ci, je vais peut-être tous les lire en tout cas, euh, lire au moins ce que je n'ai pas lu et je vais probablement relire euh, d'autres contes, par exemple le briquet, c'est un de mes préférés j'aime beaucoup le costume love de l'empereur aussi qui me fait beaucoup rire euh... et puis le vilain petit canard évidemment, le vilain petit canard ça, ça, ça, ça, ça, ça me fait pleurer euh, d'abord de tristesse puis de joie d'ailleurs si vous ne connaissez pas la version Disney en court métrage du vilain petit canard il faut la voir parce que c'est d'un émouvant, c'est extraordinaire. Les contes d'Andersen, je me suis dit, allez, pour... Euh, il faut des, on, on doit mettre des contes Ben, voilà, des contes. Euh, oh, je repose. Ensuite, euh, pas grand-chose à voir, mais j'avais envie de le lire depuis longtemps. Et ça, c'est pour le côté mythe. Je vais lire l'Enchanteur de Barjavel. Euh, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Je me suis acheté il n'y a, a pas très longtemps celui-là et je me dis « Allez, le Pumpkin the Challenge, c'est probablement la meilleure période pour lire ce, ce genre de bouquin euh, ». J'avais envie de me mettre aux Légendes du Roi Arthur depuis quelques temps déjà. Euh, J'avais lu notamment Les Dames du Lac. et ah, oh, c'est il y a 4 ans. Et j'ai fait un voyage en Angleterre il y a 4 ans, et depuis j'ai très envie de lire, euh, de, de lire tout ce qui est euh, qui tourne autour de, du roi Arthur. Et qu'est-ce que je fais ben, au lieu de lire euh, le, les histoires, bon, je ne dirais pas originales, parce que euh, qui a écrit l'histoire originale du roi Arthur, je ne sais pas, mais au lieu de lire les versions médiévales euh, que j'ai prévu de lire également, et ben je, je commence par les réécritures, voilà. Je... C'est pas grave. Euh, on a le droit de faire ça. On fait ce qu'on veut avec la lecture. On fait ce qu'on veut. Euh, hop. Ensuite, euh, Tolkien et Tolkien. Euh, des, des contes, des légendes. Les contes et légendes inachevées, n'est-ce pas? Euh, voilà, tout simplement. Euh, ce sont des, des contes de la terre du milieu. Et celui-là, je l'ai acheté d'occasion, d'ailleurs, je suis en train de voir. Euh, voilà, donc j'en ai déjà lu une petite partie. Euh, mais là, bon, bah, soit je vais piocher dedans pour, au, au fur et à mesure, au jour le jour. Euh, soit je vais tout dévorer d'un coup, on verra, ce sera selon euh, l'humeur du moment. Et, bien entendu, bien entendu... Euh, oui, Le Seigneur des Anneaux, oui bien entendu, ça je suis déjà en train de le lire, mais j'en je, je, suis au tout début du, de le relire, j'en suis au tout début du troisième tome, de le relire, cette fois-ci dans la nouvelle traduction, et dans la nouvelle traduction, Le Hobbit, également, bien entendu, euh, qui me paraît... Euh, j'ai envie, envie de lire tout ce qu'il a écrit, même sa correspondance. J'ai depuis euh, l'expo que j'ai vu euh, à la BNF j'ai envie de tout lire et, euh, je, je deviens euh, une immense fan euh, que, que je n'étais pas avant que je, connaissais, je connaissais presque pas avant je connaissais un tout petit peu comme ça et puis l'année dernière euh, est-ce que j'avais oui j'avais déjà vu les films euh, mais il n'y a pas très longtemps je les avais vus il y a dans, la, dans les dernières... il y, y a cinq ans, euh, mais pas les trois, trois d'affilée. Et là, l'année dernière, euh, à l'occasion d'une nuit, euh, Peter Jackson, j'ai vu les trois films d'affilée euh, avec deux amis. Et qu'est-ce que c'était bien hein, Qu'est-ce qu'ils sont bons Ces bouquins, euh, le bouquin, oui, oui, non, les bouquins, oui, bien mais les films aussi, ils sont bons. Euh, et du coup, j'avais lu, euh, les... lu les livres, euh, mais dans l'ancienne traduction. Et euh, je préfère la nouvelle traduction, euh, je trouve que c'est, on se plonge dedans beaucoup plus facilement, elle est beaucoup plus belle, euh, et beaucoup plus proche aussi du texte original. Et évidemment, bon, bah, quand je pourrais, je... je lirai euh, Le Seigneur des Anneaux en VO, mais c'est pas pour tout de suite. encore. Donc, le Hobbit, euh... nécessaire dans un Tolkien Autumn Challenge, de mettre un peu de Tolkien. Ok, il y en a beaucoup. Mais voilà. Euh, il le fallait. Nous passons au deuxième menu. Le menu automne frissonnant. Car l'automne, c'est aussi Halloween. Euh, et donc, c'est des créatures qui font un peu peur. Et le premier menu, j'aime déjà le titre parce que c'est un des ce personnages préférés de la mythologie qui est cité. Je suis Médée, vieux crocodile. Donc là, il s'agira de lire de la trahison, de lire des thrillers, de lire des policiers, de l'horreur, de l'épouvante. Et je trouve que c'est parfait pour Médée. Euh... Elle aurait aussi bien pu le mettre dans Féminisme pour L'automne des Anjos Tresses. Euh, dis donc Guimauze, Médée, mets-la dans, f... dans les féministes. Non, euh... Si, mets-la, mets-la dans les féministes. Euh, donc Médée. Euh... Si vous ne connaissez pas Médée, il faut il faut découvrir Médée. C'est c'est mon personnage préféré de la mythologie grecque, vraiment. Elle est elle est affreuse, c'est elle fait des choses monstrueuses, mais elle a, elle c'est tellement l'image de la femme forte. Euh... J'adore j'adore Médée. Donc là je vais lire. Eh bien, ça va être très étonnant, Médée, de Christa Wolf. Wolf, parce que c'est une, une allemande, donc ça se prononce pas Wolf, ça se prononce Wolf. Euh, donc, euh, c'est une, ré, une réécriture du mythe en, en roman euh, par une, une autrice euh, allemande et euh, une autrice contemporaine en plus, euh, et un jour je le lirai euh, en allemand aussi, mais euh, c'est vrai que je suis un peu légère en langues, en langues étrangères, je ne suis pas extrêmement douée, donc euh, j'aime souvent d'abord lire l'œuvre en français, ensuite la lire en, en version originale, Su euh, surtout pour la littérature contemporaine, euh, allemande, euh, parce que je me souviens de mes années de prépa à faire des traductions d'œuvres du 20e siècle, en, euh, de, de traductions depuis l'allemand, en, en, en, d'œuvres du 20e siècle, wow, je comprenais rien, parce qu'ils inventent des mots, ils ont des tourneaux de phrases euh, bah, très difficiles à comprendre, donc, donc le, vraiment, le, en fait, le 20e siècle, c'est ce qui est de plus difficile à lire en allemand. Vraiment. Donc, m'aider. Ensuite, alors on va faire un peu de place pour éviter que tout se casse la figure. Ensuite, je vais lire de Umberto Eco, le pendule de Foucault. ça euh, je vais revérifier. Euh, c'est donc c'est un thriller. Euh, avec trois personnages euh, qui aiment l'ésotérisme et l'occultisme. Je revérifie la quatrième couverture, parce que euh, je ne me souvenais pas très bien du résumé. Donc ça parle de ça, c'est un thriller sur... Euh, une, des, des gens qui travaillent dans une maison d'édition, qui sont passionnés d'ésotérisme et euh, donc euh, c'est Umberto Eco, donc ça va parler, ça, ça, il va y avoir une partie historique, euh, ça va parler de tout ce qui est lié euh, pas à la littérature en soi, mais au, au savoir, à la connaissance. Umberto Eco, c'est un auteur à lire quand on est bibliothécaire. T'sais. Évidemment, et pas, ce, pas seulement, pas seulement, euh, pas seulement le nom de la rose qui est l'un des plus emblématiques, mais. Euh le Pendule de Foucault, j'avais envie de le lire depuis longtemps aussi, et ça, ça ressemble à une lecture de bibliothécaire. Alors, je précise que les bibliothécaires ne sont pas que des, des, des vieilles à lunettes et à chignons. Mais, oui, j'ai des lunettes et parfois je fais des chignons. Euh, mais je ne suis pas vieille, d'abord. Et, et je ne lis pas que des trucs sur les bibliothèques. Hein. De toute façon, vous avez, vous avez pu le remarquer. Voilà, mais... Évidemment que quand on est bibliothécaire, on a envie de lire ça. Enfin, voyons... Je, je, en, vrai, en fait, c'est pas vrai, je pense qu'il y a des bibliothécaires que ça intéresse pas forcément, mais euh, hum, je sais pas si c'est la majorité. Et évidemment, comme il faut de l'épouvante, euh, je l'ai acheté un peu avant l'été, euh, j'ai envie de le lire depuis longtemps, le film m'a euh, traumatisé, j'avais même pas vu la fin quand j'avais une quinzaine d'années, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Euh, je parle bien entendu de Shining, de Stephen King, donc faut-il que je vous le résume euh, Bon, on ne sait jamais, tout le monde n'est pas obligé de tout connaître. Euh, C'est l'histoire d'une famille qui part euh, dans un hôtel, parce que le père écrivain est chargé d'être gardien de l'hôtel, et il va se passer des choses très très très étranges. Et j'avais envie de lire le, le livre parce que euh, Stephen King est vraiment connu pour être le roi de, de l'épouvante. Et moi de Stephen King j'avais lu seulement La Ligne Verte, euh, que j'avais appréciée. mais dans La Ligne Verte c'est pas tellement de l'épouvante, c'est du fantastique. Euh, et donc j'ai envie de lire celui-là parce que je pense que c'est pas du tout le même style, et j'aime bien découvrir plusieurs facettes de la même auteur. Bon, bah, Stephen King... Euh, un peu un, ça devient un peu un classique. Euh, Est-ce que, est que je vais forcément aimer son style On verra. Mais euh, j'avais très envie de le dire. Euh, ensuite. Les chimères de la sylve rouge. Gothique, vampire, créature de la nuit. Alors là... Euh, j'avais un peu de mal à trouver, je me suis dit, ah, je sais pas, j'ai pas grand-chose sur les vampires ou les créatures de la nuit. Euh, mais en fouillant dans la bibliothèque, parce qu'il y a euh, beaucoup de livres que, que en fait, j'avais déjà en, dans ma bibliothèque, et j'avais pas forcément envie d'en acheter trop, parce que je fais un peu des économies, je suis un peu ricrac en ce moment. Et j'ai trouvé, je l'ai trouvé d'occasion celui-là, euh, j'ai eu suis sur un marché, je sais plus où je l'ai acheté. Lovecraft. La couleur tombée du ciel. Alors, j'ai découvert Lovecraft il n'y a pas très longtemps. Au euh, début de l'année, euh, un ami qui est extrêmement fan de Lovecraft m'avait offert euh, euh, une de ses œuvres. Je vais regarder la, la liste de ses œuvres. Euh, il m'avait offert lequel Il m'avait offert. Euh, bon, bref, on m'avait offert du Lovecraft il n'y a pas longtemps par un, un ami qui est fan. Je me suis dit, mais c'est. Génial, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il sait bien écrire celui-là euh, Donc, pour du gothique, euh, bon, je ne trouve pas le, le nom du, de l'autre qu'on qu m'a offert. Donc, c'est pas grave. Euh, aussi bon, Lovecraft, gothique, voilà, tout simplement. Euh, donc il, y a, il va y avoir du surnaturel, euh, il va y avoir des démons. Euh, je sens que ça va être un peu flippant. Ça me semble parfait pour un autonome résumé. Ensuite, Les Supplices de la Belle Adonne, un livre à la couverture noire. Je voulais un essai j'avais envie de, de lire euh, des livres p... de plusieurs horizons différents. En euh, essai, normalement, vous commencez un peu à me connaître et vous savez que je lis pas mal d'essais, surtout euh, politiques. Euh, et qu'en ce moment, euh, en particulier, je m'intéresse à l'anarchisme. Donc, je vais déjà un peu commencer, mais à peine, à peine, euh, il va compter pour un challenge. Je, vais, je dois lire un livre à la couverture noire. Et donc, ce sera Ni Dieu ni Maître de Daniel Guérin, Anthologie de l'anarchisme. En fait, euh, ce sont des textes, donc il y a des textes de Proudhon, de Bakounine, euh, Nestor Makounou. Euh, Malatesta Kropotkin aussi. Euh, bref, il y a plusieurs euh, auteurs anarchistes, euh, les, les classiques, quoi. Euh, ce sont des extraits de leurs œuvres euh, qui sont commentés, donc ça va me permettre de vraiment, bien comprendre euh, ce que c'est, de quoi, de, quoi, de quoi il s'agit, de quoi on parle. Euh, et ça a l'air trop trop bien, je, je sens que je vais apprendre tout un de trucs. Euh, y a-t-il un vrai rapport avec l'automne La révolution d'octobre, voilà, voilà. Euh, oui, si, j'ai décidé qu'il qu y aurait un rapport, voilà. Euh, mm -hmm. Donc, euh, allez à voilà, la couverture noire, eh ben, euh, je prends ce que je veux. Hein. Ensuite, euh, Esprit et là Fantôme. Fantôme du passé, famille, historique, classique. Alors là, merci Guimauze, parce que, euh, vraiment, on peut mettre de tout là-dedans. De, les histoires de famille, j'adore ça. Des classiques, j'en ai plein. Je, je lis un peu de tout, de toute façon. Hein, mais... Et euh, des histoires de fantômes, bien volontiers, là, j'avais pas d'idée. Mais euh, j'ai de quoi faire... Euh, et pour l'instant, j'en ai quatre dans cette catégorie, même si Guimauz avait parlé d'un livre de recueil illustré de, de contes de mots passants sur les fantômes. Ça me fait trop envie. Euh, donc, j'en ai quatre, donc deux qui m'ont été offerts. Euh, je vais lire « La bibliothèque perdue » de Walter Mehring. Euh, autobiographie d'une culture, donc, Walter Mering, c'est un auteur allemand euh, donc, euh, qui est mort dans les années 80, et il a connu évidemment le nazisme, euh, donc euh, sa bibliothèque est partie en fumée, euh, au, sens, euh, au sens strict du terme, au sens propre, euh, et donc il va revenir sur euh, sa bibliothèque, le rapport qu'il avait au livre de, dans son enfance, puis quand il est, quand il est devenu adulte. Il, il va parler de sa famille, et donc ben, de, ça va aussi être un, un, un, des mémoires historiques. Alors je, moi j'ai été attirée par l'outil, je me suis dit « Oh tiens, ça parle de bibliothèque !» Bon, ben, ben j'ai envie de le lire. Voilà. Donc, euh, je, je suis contente de pouvoir le glisser dans, dans le challenge parce que j'avais envie de le lire dans pas trop longtemps. Ensuite, euh, le, un, un deuxième livre euh, d'une autrice dont j'avais beaucoup aimé, euh, La Tristesse des éléphants. Je crois que euh, je, oui, je vous en avais parlé. Je me suis dit, allez, je vais en lire un autre d'elle parce que m'a tellement euh, La, La Tristesse d'un éléphant m'a tellement touchée que... Je veux continuer de découvrir cette autrice. Jody Picoult, Mille petits riens. Alors, ici, euh, il s'agit d'une sage-femme qui est noire. Euh, qui... Oui, c'est ça. Euh, et... Euh, en fait, elle va... Oui, je crois que c'est ça. Euh, oui. Et euh, elle va euh, s'occuper d'une un, femme... Euh, qui vient d'un couple de suprémacistes blancs euh, et qui va sortir de la maternité en deuil et donc euh, elle va être accusée de meurtre. Euh, le, je sens que ça va être très triste, que ça va être très violent, euh, mais je fais confiance à l'autrice euh, pour euh, m'émouvoir une nouvelle fois et puis notamment donc ce sont des thèmes euh, très importants et surtout en ce moment. Euh, le, euh, où on parle de plus en plus de racisme, et on a raison de le faire. Euh, donc, euh, donc euh, Mille Petits Riens, ça, ça, ça a l'air d'avoir de, de, de quoi me faire. Et ensuite, les deux autres du... Les deux derniers de ce menu euh, et de cette catégorie, ce sont des livres que mes parents m'ont offert Il y en a un offert par mon papa et un offert par ma maman. Euh, donc je vais commencer par celui que m'a offert ma mère, euh, qui tient absolument à me faire découvrir Joyce Carol Oates. Et je pense qu'elle a raison. Euh, donc, eux, alors le, le titre est là. Et Joyce Carol Oates. Euh, donc... Euh, euh, on a déjà le petit commentaire du Zola in America. J'adore Zola et j'aime beaucoup la littérature américaine, ça va forcément me plaire. Euh... Donc, une famille euh, qui fait face à la Grande Dépression et aux émeutes raciales de 67. Voilà, j'en sais vraiment pas plus. J'en sais pas plus. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Euh, je sens que ça va me plaire. Et ma mère m'a dit que c'était l'un des plus beaux livres qu'elle avait jamais lu. Donc, euh, eh bien, eh bien, je vais lire ça. Et euh, le petit dernier, euh, un, un livre de François Bégodeau, euh, qui est un auteur pour lequel j'ai un sentiment un peu mitigé. Il y a des livres, ça, bon, ça dépend, ça dépend des fois, euh, mais pourquoi pas, tant euh, que. Je l'ai rencontré, interviewé l'année dernière dans le cadre de la librairie où je fais des vols. Euh, et j'avais passé une assez bonne soirée avec lui, parce qu'après on est allé boire un, un verre avec d'autres gens. Euh, donc, et mes, mes parents en sont très très fans. Euh, et mon père m'a offert ce livre. Euh, alors lui c'est parce bon, voilà, il est venu me faire plaisir, et il avait un petit billet, On s'était engueulé un, un peu avant et donc il avait envie de faire la paix. Et donc il m'a offert un bouquin. Euh, donc c'est l'histoire d'une famille euh, de gros bourges qui est en vacances, et euh, bah, apparemment l'enfant le, le va se faire enlever, si, euh, euh, non c'est pas, pas, pas ça pardon, peut-être, mais euh, c'est une famille de gros bourges et le petit dernier est un peu en souffrance, il, il ce n'est pas un, un, pas un petit génie euh, comme... Euh, euh, ce n'est pas un petit génie comme euh, ce, sa grande sœur. Euh, et il va se passer un truc. Donc c'est une histoire de famille. Et attendez, je vais vous montrer le, le petit... Euh, ce, ce que mon papa a tamponné dessus. Hop là. Euh, il, BBC Pro, BDC Products... Euh, BDC c'est pour bande de con. Euh, BDC Products International. Une solution, un problème... Je trouve que mon papa aime bien faire un truc, c'est inventer des objets totalement euh, falabraques, euh, totalement fou, euh, dont le principe euh, est de, de ne servir à rien, ou, ou d'être vraiment, vraiment complète, complète, complète, complètement, enfin, complète, complètement, complètement Donc par exemple, euh, il a acheté. Euh, sur un vide cornier, des patins à glace, et il a fixé des fer à repasser sur les patins à glace. Euh, donc en gros, c'est des, des patins à repasser, donc pour, le, pour les draps, ou ce genre, ce genre de trucs. Et il, il invente des, des, des, des machins comme ça, et donc euh, du coup, il s'est dit qu'il lui fallait un... Euh, un slogan, donc son slogan c'est une solution, un problème. Et ça ça m'amuse bien. Euh, voilà, donc ça, c'était pour la, la petite histoire euh, sur ma famille et moi. Euh, et qui, qui donc, du coup, il fallait euh, voilà. Je vous parle un peu de ma famille dans le thème fantôme euh, euh, du passé, famille. Euh, voilà, ça, ça colle et puis c'est un format un peu vlog donc. Euh, de je parle un peu de ma, ma life euh, ensuite le dernier menu automne des enchantresses et alors là hum, ça je sens que je vais m'inquiéter. Euh, je n'ai pas sur moi tous les livres euh, dont dont je vais dont, dont, dont vous parler euh, et mais, du coup, Et si vous avez d'autres idées en plus, il ne faudra pas hésiter à me les donner. Mais vraiment, là, je suis très contente. Parce que, déjà, la première catégorie, c'est « Les rêves d'Aurore euh, ». Donc, le, le thème, c'est « LGBTQIA+, euh, et militantisme ». Donc, euh, là, euh, comme lecture certaine, que je n'ai pas, pas avec moi... Euh, je vais lire le roman graphique La fille dans l'écran j'ai oublié le nom de l'autrice mais je vous mettrai ça en barre d'infos c'est l'histoire de c'est un, une histoire d'amour euh, euh, homosexuel entre, entre deux femmes et ça m'avait l'air tout, euh, tout à fait charmant comme, comme, euh, comme histoire les, les... j'avais vu les dessins ils, ont, ils sont très fins, très jolis et euh, en même temps c'est une assez belle histoire donc euh, donc j'ai très envie de lire ça. Et également de Mishima, je vais lire Confession d'un masque, où il s'agit d'une partie de, Je crois que c'est son autogramme, biographie un peu romancée, euh, où il va parler de son homosexualité qui était... Bah, c'est dans les années 30 au Japon. Alors aujourd'hui déjà c'est assez mal vu, mais dans les années 30 au Japon, je ne vous raconte même pas. Euh, D'ailleurs Mishima... Euh... Ah, Mishima c'est... A mis, a mis fin à ses jours, et euh, pour autant que je le sache, c'est fortement lié à, à ce qu'il a pu subir en termes de discrimination. Euh, donc ça c'est le côté un peu plus militant, et je pense que je vais euh, lire également, euh, j'irai euh, à la librairie où je, suis, où je suis bénévole, et je pense que là-bas je trouverai de quoi faire en termes de militantisme, et notamment sur la question de la transidentité. Euh, ceci dit, si vous avez des idées de lecture sur euh, tout ce qui concerne la sexualité, l'asexualité, euh, l'asexualité, je prends aussi, euh, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, euh, et j'aimerais bien, ben, bien lire des bouquins militants sur le sujet, quoi, parce que je... je j'ai l'impression qu'il n'y a rien, ou même pas forcément des bouquins militants, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. Alors, le deuxième, la deuxième catégorie du menu, et là, ça me fait très très très plaisir, Sarah Bernard, monstre sacré, parce qu'il va s'agir de dramaturgie, de théâtre et d'art. Donc... Euh, je ne sais pas encore quelle pièce de Shakespeare je vais lire, mais je vais probablement relire des pièces que, que je connais déjà, que j'aime déjà, et en lire d'autres que je ne connais pas. Euh, voir si, si j'y arrive, lire euh, au moins toutes les tragédies que je n'ai pas lues. Euh, parce que j'avais prévu d'en lire pour le Lost in Time Time, je crois, et je n'ai bah, pas eu le temps. Euh, mais je vais lire de Shakespeare, ça c'est sûr. Évidemment, donc je vous avais parlé de Tolkien il n'y a pas longtemps et de l'Expo et ah. du d'art J'ai déjà un peu feuilleté. Euh, donc ça c'est le catalogue de l'exposition de la BMF. Euh, donc... Euh sous la direction de Vincent Ferré et Frédéric Manfrin, euh, Frédéric Manfrain qui est un donc, bibliothécaire à la BNF et qui est quelqu'un d'absolument adorable parce que euh, je, je l'ai dans mes contacts Twitter et euh, si j'ai pu visiter l'expo gratuitement et qu'en plus je l'ai eu en visite guidée, c'est grâce à lui parce qu'un jour il avait proposé à ses contacts Twitter une visite guidée de l'expo. J'étais au chômage à l'époque... Euh, je suis ado maintenant, d'accord. Bon. J'ai fait l'aller-retour à Paris dans la journée. J'y suis allée. Et je, je, il fallait que je la voie. J'avais très très envie de la voir. Et alors, euh, enfin, les illustrations, les dessins sont magnifiques. Hop, je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais il y a ce genre de choses. Il n'y a pas que des illustrations. Hein. Euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi du texte, mais il y a beaucoup beaucoup d'illustrations quand même. C'est l'un des principes du livre d'art. Euh, voilà, donc, euh, qui parle de l'univers de Tolkien. Donc là, vous voyez, c'est... Donc ça peut rentrer aussi dans la catégorie euh, SFFF. Hein, euh, euh, bon, de toute façon, c'est n'est pas forcément important la catégorie dans mais du coup, je vais me pencher un peu plus sur ce bouquin. Euh... Je ne je je, je sais pas si je vais le feuilleter ou le dévorer complètement, probablement un peu des deux. Euh, mais je pense que je vais quand même lire tous les textes qui, qui sont... Euh, parce que ça permettra d'apprendre tout plein de choses. Hop. Il est lourd ça, ça, ça, Je vous avoue un truc, c'est qu'il est lourd. Euh, ensuite, les écailles de Melusine féminisme, transformation métamorphose. Euh, et ben voilà, je vais lire un essai. Euh, euh, transformation métamorphose, alors, pas trop trop d'idées. Euh, parce que bon, les métam oui, les métamorphoses d'Ovide et d'Apulé, j'ai lu, mais si vous avez des idées de lecture sur la métamorphose qui ont un lien avec le féminisme, euh, ouais, je prends. Euh, pour mélanger un peu, un peu tout. Euh, euh, bon, l'histoire de mes usines, certes, mais si on s'en avait d'autres, allez-y. Euh, donc je vais lire. J'avais déjà prévu de lire avant, mais voilà, encore une chose, en entraînant une autre, je ne je lis pas forcément les livres que j'ai eu envie de lire à un moment et je finis par les lire un peu plus tard. D'Olivia Gazalé, hop là, voilà. Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, là vous ne voyez plus du tout le titre à cause de, des reflets, euh, aux éditions de Pocket, euh, collection de L'Agora. Euh, donc c'est un essai qui explique euh, pourquoi le mythe de la virilité... Euh, est une catastrophe ben, pour les femmes, mais que, ben, que le féminisme ça sert aussi aux hommes, oui, oui, oui, parce que le, la virilité ça ne vous fait pas du bien à vous non plus. Et euh, il en dit déjà question dans euh, la, le bouquin que j'avais lu, les <rire> sur la table. Euh, et je vous mettrai le lien du podcast, euh, euh, du podcast sur ces questions en barre de description. Euh, donc euh, voilà, j'ai envie de le lire, ça a l'air intéressant. Euh, et enfin, euh, pas tout à fait enfin, Nausicaa de la Vallée du Vent, Nature Writing, Écologie, Nature, Post-Apo. Euh, là, j'irai effectivement à la librairie et je lirai aussi. Euh, ce sera ma vidéo la plus longue, je suis en train de voir le temps que j'ai mis à parler. Euh, donc, Nausicaa de la Vallée du Vent, Nature Writing, Écologie, Nature, Post-Apo. Euh, j'irai à la librairie et je pense que je prendrai aussi des, des, des livres. Euh, de la littérature engagée, enfin, des, des essais euh, sur euh, tout ce qui est euh, écologie et nature, euh, notamment sur la question animale, je pense. Hum, mais sinon, je vais lire Aux éditions Gilmeister, « My Absolute Darling » de Gabrielle Talent. Hum, vous regardez-moi cette couverture magnifique. Euh, alors aux éditions de Galmeister, euh, c'est une édition qui publie uniquement des auteurs américains. Et généralement, ils les choisissent extrêmement bien. Enfin, J'ai jamais été déçue par un Galmeister, j'en ai lu que des très très beaux, ou des en tout cas des très émouvants. Euh, un des grands coups de cœur dans l'an dernier, c'est euh, de Gene Gland euh, dans la forêt, qui était tellement beau. Euh, et là, cette fois-ci, euh, My Absolute Darling, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Turtle, euh, qui habite dans un bois, euh, qui vit dans un bois. Et en fait, elle essaie de fuir euh, son, son père avec, euh, en, en se promenant dans, dans les bois. Euh, et euh, elle va elle se mettre dans une aventure avec un, avec un jeune homme. Euh, donc. Je pense que le, le bois va avoir une importance particulière. Euh, et ben, on verra. Hein. Mais en tout cas, j'ai très envie de le lire. Et c'est une amie qui me l'a offert d'ailleurs aussi, celui-ci. Et euh, deux, que j'arrive pas à classer. C'est très mal pour une bibliothécaire. Euh, mais je ne sais pas dans, dans quoi les mettre exactement. Si vous avez des idées, euh, ma mère m'a prêté... Zarbi les yeux verts de Joyce Carol Oates, c'est un livre de littérature jeunesse, enfin, jeunesse young adult, euh, où c'est sur une jeune fille qui euh, a apparemment tout pour être heureuse, euh, mais qui qui entre dans une forme de révolte euh, parce que elle euh, est, elle se s'appelle Frankie et euh, pour pour elle il y a un de, il y a une deuxième elle qui s'appelle Zarbi. Euh, Peut-être que, et je ne sais pas dans quelle catégorie du, du challenge le placer exactement, si vous avez une idée, ben, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Et euh, j'avais très envie de le lire depuis longtemps, enfin, je, je, je l'ai vu à deux, euh, deux fois à la fête du livre de Bron, euh, et j'avais envie de le lire. Euh, mais je me suis dit, ah, non, je ne me le prends pas maintenant, je le prendrai une autre fois, parce qu'à la fête du livre, je prends... Des livres que je suis pas forcément sûre de revoir, et là je me dis non mais celui-là je m'en souviendrai donc euh, je le prendrai peut-être une autre fois. Bon, cette autre fois est enfin arrivée. Je vais lire le recueil de nouvelles, Contes et récits du Parc des Merveilles. Bon, remarquez, ça peut rentrer dans Contes, mais je savais pas trop forcément où le mettre. Euh, et donc c'est du, du steampunk, euh, qui est un style que je connais assez peu finalement. Euh, donc il y a des nouvelles sur euh, le Paris des merveilles, donc euh, le euh, Paris début du XXe siècle euh, euh, avec euh, bah, tout ce qui est. On ne peut pas parler de miracle scientifique, mais c'est un peu un, un oxymore, une oxymore. Mais euh, oui, c'est ça, sur euh, tout ce qui est, euh, euh, voilà, autour de fin d'un de siècle, siè euh, siècle, début d'un autre ça me faisait très envie. Donc voilà pour ma pile à lire. Euh, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont regardé euh, cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est longue, c'est ma plus longue. Euh, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ceci dit, j'imagine si vous avez regardé jusque là, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Euh, n'hésitez pas à me faire part de votre propre pile à lire, euh, par exemple, soit en mettant la liste de ce que vous allez lire, soit si vous avez une chaîne Booktube ben, et que vous avez fait une vidéo dessus, ben, mettez-moi le lien de votre vidéo, j'irai la voir, j'irai acheter un œil. Euh, ça se trouve ça va me donner d'autres idées en plus, c'est pas grave euh... Et bon ben bah, voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire euh, si vous avez lu certains livres que j'ai présentés, euh, si vous avez d'autres conseils de lecture, allons-y, partageons. Et je vais vous souhaiter un excellent challenge, un excellent automne, et euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo plus courte, promis. Ciao.